Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu des choses que moi, en tant que pépiniériste, je fais en mars. Alors c'est parti Salut, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipous à Plévin, dans le centre-Bretagne, à côté de Carré. Et dans l'ensemble de mes vidéos, que vous connaissez à force si vous êtes abonné surtout, euh, eh bien j'essaye de vous distiller un petit peu ma façon de faire, les petits conseils que je peux en, bah, indirectement vous donner, en tout cas en vous expliquant ma façon de faire. Et puis, ben voilà, essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je peux. Voilà. Donc le mois de mars 2023, cette année, il fait beau, il fait froid. Et c'est très très bien dans mon activité à moi, ce froid, parce que euh, bah, ça va ralentir un petit peu le démarrage euh, qui était euh, bien parti des porte greffes. Voilà. Euh, moi, je, personnellement, je fais à peu près 1500 arbres greffés donc, dans l'année. C'est-à-dire que c'est à peu près... Enfin, euh, c'est moins de la moitié de mon chiffre d'affaires, bien, bien moins de la moitié, un tiers à peu près, de mon chiffre d'affaires, puisque je suis spécialisé petits fruits voilà, donc petits fruits, c'est plutôt sur ça que je, que je fais mon chiffre d'affaires. Et donc les arbres sont quand même un, un bon complément, évidemment, puisque ça a quand même un tiers, comme je vous disais. Mais il faut les greffer, ces arbres-là, il faut avoir le temps de les greffer, et pour moi, dans mon système à moi, et donc c'est ce que je distille depuis plus d'un an maintenant, je vous explique tout mon système, et donc si vous me suivez régulièrement ou si vous avez re-regardé les anciennes vidéos, vous pouvez voir tout mon itinéraire sur le long de l'année. Et donc vous savez que je fais plutôt du petit fruit, vous savez que je travaille en sol vivant, vous savez notamment que je greffe, et qu'au moment où je dois greffer, eh j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et donc c'est le cas de ce mois de mars, dans mon système à moi, le mois de mars, quel est-il, qu'est-ce qu'on va y faire Alors, qu'est-ce que je fais moi dans mon mois de mars Eh bien déjà, comme repère, j'ai fini les boutures, on va dire simples, en pleine terre. Donc ça, ça a été préparé, ça a été mis en place, vous avez vu déjà les semaines passées, tout ce qui avait été préparé et mis en place. Donc ça, ça concerne le cassis, les groseilles, groseilles à macro, etc. Ce qui me reste à faire maintenant en termes de boutures de petits fruits, c'est les boutures de ce que j'appelle moi le bois creux. Le bois creux, ça va être des boutures souvent un petit peu plus exigeantes. Le bois creux, c'est une moelle, une moelle plus tendre qui peut se désagréger plus facilement, soit par les insectes, soit par l'humidité. Euh, et c'est aussi du bois qui peut se sécher, se dessécher plus vite. Donc quand on a une bouture plantée en pleine terre et qu'on n'a pas encore de racines pour nous irriguer, eh bien on peut dessécher. Donc ces boutures bois creux, je les fais dans des plaques à godets forestiers, pareil je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré l'année dernière euh, ce que je fais, euh, comment je le fais. Donc ce mois de mars va être dédié à ça et j'ai même envie de vous dire la première quinzaine. Euh, puisque euh, bah, les murs euh, c'est le moment de les faire et je suis même un petit peu tard euh, les vignes ça va être le cas et les figuiers notamment voilà. et puis accessoirement les sureaux aussi que moi j'ai du mal à faire en pleine terre directement voilà. donc ça, ça va être la première chose que moi je vais, dans mon système encore une fois euh, terminer sur ce début mars okay? Taito, taïtar, rien ne vaut la taille de mars comme dit le dicton le mois de mars, c'est le dernier mois, entre guillemets, repère hein, repère temporaire, repère phénologique, du mois des tailles dans le jardin, dans le jardin, dans les vergers, euh, sur les arbres fruitiers, etc. Donc ce mois va être dédié encore, prolongement du mois de février, bien sûr, puisque j'ai beaucoup à tailler, euh, dédié à la taille, les tailles de formation des arbres fruitiers des jeunes, les tailles d'entretien des arbres fruitiers et des petits fruits, et formation également, hein. Et puis euh, les tailles après euh, d'entretien régulier, j'ai envie de dire. Et puis également les tailles euh, de tout ce qui va me servir à faire mon broyat, mon BRF. Donc euh, ce mois-ci, alors j'ai fait le gros du boulot en février et en janvier un peu. Mais euh, je vais finir là en mars, de tout finir de tailler. Et puis fin du mois, ça sera le broyat, le, le, la, les journées de broyage. Donc, euh, si vous voulez regarder euh, comment se passe le broyage, j'en ai parlé dans une vidéo l'an dernier qui était diffusée en avril, quelque part comme ça. Alors, moi, dans mon système à moi et dans ma façon de travailler, euh, ce qui n'est pas du tout euh, le bon exemple en fait à prendre pour vous, mais c'est au moins pour que vous compreniez ma situation et dans laquelle vous pourriez vous retrouver facilement, hein, euh, c'est que euh, bah, j'ai priorisé la clientèle, j'ai priorisé les, les livraisons et les, et les fournitures de plans aux clients. Et euh, ben en fait j'ai toujours pas planté mes trucs à moi, donc mes nouveaux pieds mères tout ce que je me suis acheté ou que je me suis fait. Toujours pas planté. Donc eh ben, ce mois-ci, il va falloir absolument que je plante ça et très vite même. Ce qui fait que au minimum pour vous, alors pépiniéristes, planteurs et planteuses d'arbres et d'arbustes fruitiers c'est le dernier mois pour planter. Voilà. En gros, tout ce qui a déjà commencé à démarrer, c'est déjà un petit peu trop tard pour les planter, mais bon, autant les planter quand même, surtout quand on est pépiniériste et qu'on a plein de plants euh, qui n'ont pas été vendus. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est de la clientèle notamment, euh, eh bien moi, il me reste que les retardataires qui ne sont toujours pas venus chercher leurs commandes, bien qu'ils aient été rappelés à l'ordre, mais bon, c'est toujours comme ça. Tous les ans, il y a des retardataires, et donc, euh, bah, note, pour, euh, note pour plus tard, note pour l'année prochaine, pour moi, euh, essayer de leur donner une date butoir plus tardive que fin février. Euh, je vais peut-être euh, voir euh, à le faire beaucoup plus tôt, parce que sinon, euh, sinon je me retrouve à devoir gérer des clients euh, tout le long du mois de février. Et ça, c'est particulièrement pénible, euh, pas de rencontrer les gens et de discuter avec eux, bien sûr, mais de devoir sans arrêt faire la navette entre euh, gestion de la clientèle et puis le travail qu'il y a à faire euh, à la pépinière ou dans les vergers. Donc, euh, si vous êtes dans un cas pépiniéris, je vous encourage à essayer de retarder au maximum ce temps-là. Surtout si vous faites du petit fruit où il y a beaucoup de travail à faire en, en amont. Et puis, euh, si vous faites des arbres, bon, en général, vous avez commencé déjà à greffer. Donc, euh, quand vous commencez à greffer, ça devient vite pénible d'être entrecoupé en fait, par euh, du monde à servir. Donc, personnellement, euh, j'aimerais avoir tout vendu déjà... Euh, Fin janvier, on va dire, que tout soit parti fin janvier, que tous les clients soient venus prendre leur commande et tout ça, ça ça serait dans un monde idéal. Donc, mois de mars, gérer les derniers clients. Au-delà de mes plantations de nouveaux pieds bah, il ya justement lié au fait que les derniers clients soient passés. Donc, mois 1er mars, la pépinière est fermée, on ne peut plus commander globalement. Hein. Alors, euh, en vrai, c'est un petit peu plus... Peu plus souple que ça puisque en vrai euh, bah, tant que je les ai pas replantés, euh, les gens peuvent m'en commander en vrai notamment les petits fruits euh, mais voilà courant du mois fur et à mesure euh, ce qui n'a pas été vendu donc les invendus de cette année vont être plantés au moins ceux que j'ai pas envie de perdre notamment les arbres les arbres vont partir sur une deuxième année de pousse certains pépiniéristes euh, me diraient bah oui normal ça se fait pas de vendre des sions bon ok ça c'est votre avis ici euh, moi, je préfère apprendre aux gens à former leur sion que de leur vendre quelque chose qu'ils ne sauront pas gérer derrière. Donc, euh, je préfère leur, leur vendre un sion et leur apprendre à le, à le tailler, le former et tout ça. Voilà. Euh, du coup, c'est ni l'un ni l'autre, les deux, les deux se font. Donc, ces sions, notamment, vont être quand même replantés. J'en ai euh, une centaine à peu près à replanter, de pommiers. Ils vont être replantés, ils vont être formés pour faire des, au minimum des gobelets ou des cordons. Voilà, des doubles cordons. Donc ça veut dire qu'il faut quand même planter tout ça. Le mois de mars, évidemment, et ça a déjà commencé pour beaucoup d'entre vous qui faites pas mal d'arbres ou qui sont dans d'autres régions que la mienne, le greffage. Le mois de mars, c'est le mois du greffage, bien sûr. Le mois principal, parce qu'on peut greffer des choses en février, on peut greffer des choses encore en avril, et puis on peut aussi, effectivement, faire des greffes d'été. Là, on parle des greffes de printemps sur table, notamment, qui se font globalement, majoritairement, en mars. Donc, eh ben, affûtez vos greffoirs. Si vous n'en avez pas, vous savez que vous pouvez m'en commander. Ça marche très bien, les greffoirs au pinel que je fabrique. Euh, D'ailleurs, pour la petite info, j'en ai déjà vendu, euh, depuis que je... que je vous les propose, j'en ai vendu, alors je n'ai pas compté exactement, mais à peu près 80. C'est pas mal. Euh, alors, du coup, les boutures de petits fruits vont être finies ce mois-ci en pot ou en pleine terre, enfin en placagodet à godet ou en pleine terre. Il y aura, d'ailleurs je l'ai quasiment fini, j'aurais mis la cosse de sarrasin sur les boutures pleine terre. La cosse de sarrasin c'est euh, résidus de, de, de meunier en fait, hein, qui font du, du blé noir, du sarrasin, de la farine de blé noir, et qui euh, du coup avec ce résidu là, c'est un super paillage en fait par exemple sur les boutures, euh, pour limiter un peu la pousse des, des herbes sauvages euh, sur le rang de plantation des boutures donc c'est plutôt pratique évidemment on peut faire avec d'autres choses il faut que ce soit quand même assez occultant les boutures de... seront terminées donc ce mois-ci les greffes eh bien, vont être faites et idéalement terminées ce mois-ci au moins pour les principales et puis les châtaigniers seront peut-être en dernier pour ma part et puis bah, dans la foulée il y aura les plantations qui vont se faire en même, temps, en même temps ou à la suite Voilà. donc ça on verra ça pour le courant du mois d'avril et puis dans les vidéos du mois de mars qui vont, qui vont suivre les replantations, les plantations de pieds-mer ou des choses comme ça devront être terminées ce mois-ci, par contre, vraiment même assez vite dans ce mois-ci. Et puis bah, tout ce qui va être entretien maintenant de tout ça et des anciens qui sont déjà en place, eh bien, euh, il va falloir euh, désherber, faire du ménage, nettoyer si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis pailler. Voilà, donc moi je paille au BRF, vous savez, ou au broyat de bois, mais ça peut être euh, même du broyat de bois de l'an dernier sur les pieds mères déjà installés. Euh, donc ça, ça va, être, euh, ça va être également courant du mois donc le mois de mars, les jours rallongent évidemment, on arrive bientôt au printemps euh, pour ma part, la partie vente, communication elle va être au stand-by pendant 3 mois à peu près donc mars, avril, mai, euh, je, je, euh, je, je m'occupe plus de la vente des plans puisque euh, je suis vraiment en mode production, démarrage de production, greffe et tout ça euh, mais néanmoins, c'est quand même un moment donné, euh, un, un premier mois où je vais commencer à compter tout ce que je produis pour pouvoir le, le noter, le, avoir mes listings de production pour commencer à préparer mes stocks de fin d'année. Donc, commencez tout de suite pendant vos productions à noter évidemment tout ce que vous faites, euh, ce qui va être replanté, tout ce que, tous les boutures et tout ça que j'ai fait, c'est compter. C'était bon, même, même déjà prévu le, la quantité que j'allais faire, par exemple. Et, donc, puis, et puis, accessoirement, ce mois de mars, pour moi, dans ma façon de travailler, encore une fois, je suis... Comme je vous l'ai dit, moi, les greffes, euh, quand je suis motivé, je, voilà, je fais à peu près 150 greffes par jour. Ça veut dire que euh, en une dizaine de jours max, sur le mois de mars, du coup, j'ai tout greffé. Euh, ça veut dire que sur le mois de mars, j'ai quand même euh, pas mal de temps pour faire autre chose. Et moi, le mois de mars va aussi me servir à un peu un petit peu lâcher du lest, lever le pied entre guillemets, même si j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, mais c'est quand même un mois où je vais enfin commencer à pouvoir un petit peu souffler depuis euh, voilà, ces trois mois où ça a été un petit peu à fond. Donc euh, bah ça, c'est pas négligeable du tout, du tout. Bah oui, parce que si on devait faire un petit bilan un petit peu à chaud, et puis je prendrais le temps d'en refaire un à froid, de, de comment s'est passée la saison, euh, en termes de pépinière si je devais faire un petit bilan un petit peu à chaud globalement, donc je vous rappelle euh, j'avais prévu de monter au fur et à mesure en, en, en quantité de production euh, sur euh, 4 ans et donc j'ai atteint cette, ce quantitatif visé de production cette année c'était cette année que j'avais euh, mon max en gros. Quoi. donc maintenant je vais reproduire cette quantité là tous les ans en gros, et l'ajuster évidemment et donc bah, c'était la première année pour moi euh, où j'étais confronté à mon maximum de production visée. Donc c'est pas rien ce que je vous dis parce que bah, en fait, c'était tout nouveau entre guillemets pour moi de devoir gérer autant de, de plans, autant de commandes et autant de, bah, du coup, de périodes qui se chevauchent, euh, d'être autant impacté par euh, la saison et bah, notamment le début de saison pour l'arrachage et tout ça. Donc d'être autant impacté parce que finalement là, euh, autant les années passées, j'avais de la marge, j'avais quelques semaines de marge dans, dans mon timing. Autant cette année, j'ai zéro zéro marge et j'ai accumulé même des retards dans ma saison. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, euh, je vois que j'ai encore plein plein de choses à faire et euh, bah, j'ai toujours pas eu le temps de les faire en fait. Donc ça, ça va vous arriver malheureusement. Et je dis malheureusement parce que c'est quand même assez fatigant, c'est prise de tête, c'est pas la partie la plus marrante du boulot de, de un peu subir ça pour l'instant. Donc l'idée ça va être évidemment de et pour vous de me suivre par rapport à ça aussi, c'est de bah, que je voilà, travaille sur comment va se passer la prochaine saison, que je prévois certaines choses différemment que je travaille un peu différemment, pour peaufiner tout ça, pour être moins, moins sous, sous la charge de travail l'année prochaine, fin d'année et l'année prochaine, euh, et puis bah, pour ne pas subir autant comme j'ai subi cette année. Bon, néanmoins, voilà, bien que la fatigue est là, bien qu'il y ait des retards vous voyez, j'arrive quand même à trouver un petit peu de temps pour vous faire des vidéos, ça j'y tiens quand même un petit peu. Euh, la saison quand même s'est bien passée. C'est quand même ça qu'il faut retenir dans, dans cette euh, histoire. C'est que j'ai une belle production. J'ai eu, j'ai produit autant que ce que je voulais et avec des, des pertes que j'avais prévues qui étaient exactement même moindres que ce que j'avais imaginé. Donc, euh, en gros, ça a mieux poussé que ce que j'imaginais. J'ai évidemment plein de choses à améliorer ou à peaufiner. Mais ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Rien de rien d'alarmant. Euh, j'ai vendu quand même pas mal. Alors, tout n'est pas vendu, mais vous nous arriverez... Quand vous aurez toute votre production ça sera peut-être dur de tout vendre j'espère pour vous que vous vendrez tout quand même mais voilà euh, je suis quand même content en, en, en quatre ans euh, à quoi je suis arrivé mine de rien ça a pris du temps quatre ans d'installation mais trois quatre années avant aussi hein. donc au bout de 7-8 ans de vraiment démarrage de cette activité pépinière là ça y est je vais commencer à pouvoir me payer vraiment de manière correcte euh, vraiment investir euh, des choses comme ça, donc ça, mine de rien, c'est un petit bilan à froid, mais je suis content de, de, de ma saison à ce niveau-là, quoi, j'ai correctement vendu, et, euh, et du coup, bah, ça m'encourage à, à continuer, évidemment, voilà. Allez, pour terminer euh, cette vidéo sur le mois de mars, eh bien euh, les petites vidéos qui vont venir justement ce mois-ci, eh euh, alors j'ai envie de vous en faire une un petit peu sur mon pralin, voilà, vite fait, euh, enfin, j'en parlerai sûrement dans une, liée à la plantation, donc, euh, qui sera aussi euh, euh, un des contenus que je veux vous proposer. Donc euh, vous, re, vous, vous remontrez comment je plante les, les arbres, ici en pépinière, une fois greffés, donc euh, de manière toute simple. Mais il euh, y aura peut-être un peu de préparation de sol et, et comment je m'organise à ce niveau-là. Il euh, y aura peut-être à nouveau le, un peu de vidéo sur le chantier BRF, ou les chantiers BRF puisque j'en je, fais plusieurs, donc ça sera peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu euh, quelques trucs et euh, je vais refaire évidemment une vidéo euh, sur les boutures de bois creux hein. ça, ça, vous, ça vous pose question, ça en général, euh, les plaques à godets, on demande souvent les références, des choses comme ça donc je vais, je vais en reparler également, je pense, ce mois-ci euh, bien sûr il y aura la vidéo euh, que faire au mois d'avril, qui arrivera toute fin mars voilà, et puis il y a des vidéos que j'ai envie de vous faire également. Alors je ne sais pas si ça, ça sera mars ou avril, mais je veux absolument vous faire euh, les vidéos de, euh, sur le suivi de greffe en couronne notamment. Donc, La greffe en couronne, ça sera plutôt au mois d'avril, mais j'avais peut-être envie de commencer à vous en parler au mois de mars, puisqu'il y a des choses à faire en mars sur ces greffes en couronne, justement. Pourquoi pas N'hésitez pas aussi à me le dire sur les commentaires. Vous savez euh, aussi que je suis euh, en train de vous préparer une vidéo sur... Euh, sur les porte-greffes, les multiplications des porte-greffes notamment. Euh, donc là, je vais mettre en place des marcotières. Donc ça, ça va être dans les plantations de ce mois de mars-là, mais mettre en place des marcotières. Donc, euh, c'est pas spécialement lié au mois de mars, hein, ça aurait pu être fait avant, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Euh, mais je vais vous le montrer, euh, comment moi je fais pour faire de la marcotage, euh, la marcotière en CP. Voilà. Donc, euh, un peu comme je vous ai montré sur le noisetier. Mais pour les porte-greffes, donc ça va être sur du M26, du M106, du Colt, du Farold, du Saint-Julien, tout ce qui est, euh, tout ce que je peux multiplier moi-même en fait, euh, tout ce qui est autorisé maintenant, euh, ça sera l'occasion également de vous parler un petit peu des droits d'obtention et de ce qu'on a droit de multiplier ou pas, ok Mais pas que, les porte-greffes vous savez, il y a beaucoup de choses à dire et donc je le ferai en plusieurs vidéos. Voilà et ça, ça sera pas forcément là au printemps parce que je préfère prendre le temps de vous l'expliquer un petit peu plus tard allez, je vous quitte sous ce beau soleil printanier presque hivernal au moins je vais retourner à mes boutures et puis euh, bah, je vous souhaite évidemment une bonne semaine, un bon mois de mars je remercie à nouveau bah, voilà tous les clients de cette année les tipeurs qui me soutiennent les personnes qui ont acheté du matériel à la Fabriculture, merci beaucoup à tout le monde, euh, ça fait partie des petits trucs qui me font continuer les vidéos certes, et puis qui, qui font que ma saison a fonctionné hein, évidemment, donc euh, merci encore une fois beaucoup à tout le monde, je vous dis à bientôt, salut salut